Dans cette vidéo, je vais vous parler de tests adaptatifs. L'adaptation, c'est quelque chose qu on, dont on parle beaucoup, notamment avec l'intelligence artificielle, mais pas que. L'idée, c'est qu'on va adapter le niveau des exercices à, au niveau supposé de l'apprenant. Et dans, en anglais, on va parler de computerized adaptive testing. Et soit ça peut relever un peu de l'intelligence artificielle, soit pas nécessairement. On va discuter des subtilités de, des différents mécanismes et de l'intérêt que peuvent présenter les tests adaptatifs en éducation. Donc, euh, en anglais, on parle de CAT, donc Computerized Adaptive Testing. L'idée, c'est que, euh, imaginons qu'on soit dans une situation où on, veut, euh, on, a le même, on a un nombre de questions limité par apprenant et classiquement, on a les mêmes séquences de questions. Ça, c'est la situation traditionnelle. Chacun vient avec son examen, on a N questions mises dans le même ordre. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec de, la, du test adaptatif, c'est qu'il va y avoir une forme d'arbre de décision. Imaginons à la question 1, vous avez une réponse euh, juste, vous, vous partez sur la question 2A, une réponse mauvaise, question 2B. Et, donc, euh, et ainsi de suite, avec des niveaux de difficulté croissants. C'est-à-dire que plus, mieux, mieux vous répondez, plus on vous met des questions difficiles, et moins bien vous répondez, plus on vous met des questions euh, euh, faciles, quelque part. Et donc, euh, ça, c'est une logique... Donc, on peut être dans une logique de test de positionnement, euh, donc ce qu'on appelle l'évaluation diagnostique. L'idée, euh, c'est de plus en plus populaire en fait dans des, des, des tests internationaux, le Gmat, euh, qu'on qu exige souvent, notamment dans le monde anglo-saxon, pour pouvoir s'inscrire à des formations. Ils utilisent de plus en plus ces tests adaptatifs. C'est impossible ou très difficile à faire sur papier, vous vous en doutez. Et en France, c'est plutôt dans les examens nationaux de type médecine. Euh, que, que ça se passe. Bon, y a, y a, dès qu'on utilise ça à l'échelle d'examens nationaux, ça pose des problèmes d'équité. De, de, de, Finalement, imaginons qu'il y ait des problèmes de connexion de Wi-Fi dans une salle euh, à Bordeaux et pas à Paris. Ça peut gêner euh, certains apprenants puisque les moteurs d'adaptation peuvent fonctionner différemment et donc pénaliser des gens juste parce que le Wi-Fi est mauvais. Mais ça, c'est une petite anecdote, mais intéressante quand même pour comprendre les intérêts et les risques liés aux tests adaptatifs. Donc en termes d'avantages euh, liés à, ces, à, à, à l'adaptation, c'est ce qu'on ce qu pourrait appeler aplatir la courbe des notes. Imaginons qu'on soit sur typiquement un examen de médecine, c'est un rang en fait, on prend que les 500 premiers, et ce n'est pas une, un examen type le bac où au-dessus de 13 vous, vous avez le bac, euh, au-dessus de 10 vous avez le bac. Donc l'idée ici, c'est que je vais prendre l'apprenant 53 et le 54, et là, c'est la courbe des notes. Imaginons une séquence classique, linéaire d'exercice, où en fin de compte, on a souvent du mal à séparer les apprenants en fonction de leur niveau. C'est-à-dire que 53 et 54 vont être très proches dans leur score. Et peut-être qu'on euh, a perdu un rang ou deux, euh, simplement parce que, imaginons qu'on soit allé chercher euh, un mouchoir dans son sac parce qu'on allait éternuer. Et hop, on a loupé une question et hop, on perd un rang et la carrière est complètement euh, changée. Donc, vous voyez qu'il y a une part un peu d'arbitraire et de chance qu'on va essayer, dans tout examen évidemment, mais qu'on va essayer de diminuer avec le test adaptatif. Quand je dis que ça va aplatir la courbe des notes, c'est que la distribution finalement des notes va permettre de mieux séparer l'apprenant le, le, euh, N et l'apprenant N plus 1 en fonction de leur niveau. Pourquoi Parce qu'en en fait, on va... Utiliser même si on a un, une, un nombre de questions identiques entre les deux, on va utiliser un plus grand nombre de questions pour pouvoir séparer les gens selon leur niveau. Et, on, et grâce à cette adaptation du niveau de difficulté de l'exercice au niveau de l'apprenant. Donc vous voyez, entre les deux cas, euh, celle-là est plus aplatie que celle-là. Et en fait, le rang va mieux refléter le niveau de l'apprenant. Donc on aura une, mieux, une meilleure euh, euh, sélection, un meilleur processus de sélection. Et dans des... Dans des, en médecine où c'est vraiment très souvent du quiz, des QCM qui permettent de différencier les candidats. Ben ça, c'est une approche évidemment qui est très intéressante et c'est pour ça qu'ils sont moteurs, notamment en France, sur l'adoption de ce type de test. Est-ce que c'est l'IA Donc, premier cas de figure, en, en fait, il n'y euh, a pas d'évolution du comportement de l'algorithme avec plus de données. C'est-à-dire qu'on a décidé euh, en amont, à la main, de manière définitive, avec un expert, quel était le niveau d'exercice de et le branchement, on l'a dessiné à la main aussi, on l'a transposé dans le code, mais finalement, peu importe le nombre de personnes qui vont euh, réaliser cet examen, on ne fera pas bouger cet arbre de décision qu'on a vu tout au début. Là. Cet arbre, finalement, il reste stable parce qu'il a été créé à la main par des experts, mis dans le code, et il ne bouge pas. Donc là, si on met ce choix, même s'il si y a une forme d'adaptation, on ne peut pas du tout parler d'intelligence artificielle. En revanche, euh, deuxième cas de figure, euh, on est dans de l'IA et là, l'arbre de décision n'est pas statique et il va y avoir un apprentissage machine. Machine, on va réévaluer le niveau de difficulté des exercices en fonction des réponses. Et dans ce cas, euh, là, la théorie de la réponse aux items peut euh, permettre de faire cette étape-là. Et dans ce cas, on va se rapprocher, en tout cas, d'une logique, enfin, en tout cas, dans une des, des étapes du processus, il y a l'introduction de ce qu'on pourrait appeler de l'intelligence artificielle, ou en tout cas du machine learning. Voilà, J'espère que vous avez mieux compris un peu les différents mécanismes pour faire ces tests adaptatif. Les intérêts, notamment, je l'ai illustré avec le fait d'aplatir une courbe, et mieux différencier les candidats en fonction de leur niveau, et éventuellement les risques, évidemment. Euh, ça prend un petit peu de, de, de mémoire, et donc pour peu que des différences de connexion euh, introduisent de l'inéquité entre candidats, il peut y avoir des petits problèmes vis-à-vis euh, -vis du traitement de ces données, des tests.